Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un tout petit peu particulière Concernant du matos, mais on voit la vue de de l'ordinateur, de l'écran, tout ça Donc euh, je vais pas faire d'unboxing de, de quoi que ce soit d'autre pour présenter la carte, ça a déjà été fait sur Youtube, c'est pas mal le but euh, je tiens juste à parler de mon expérience, de voilà, de mon agréable surprise donc là, euh, normalement si je fais ça on revient tout comme il faut aux fréquences de base voilà. donc en fait cette carte euh, c'est une 980 Ti comme c'est marqué ici euh, en bas de de GPUZ, alors je sais pas si vous voyez mon curseur euh, toujours est-il que, euh, donc elle est donnée pour 1241 en boost, c'est affiché partout, euh, c'est, euh, voilà. Euh, ici, bon, on ne va pas tenir compte de tout ce qui se passe. Alors, voilà. Sauf qu'en fait, quand on l'a fait travailler, elle tourne à 1354. Alors ça varie un peu. C'est-à-dire que c'est pas forcément toujours au MHz près euh, à la même valeur. Mais grosso modo, elle tourne toujours au-dessus de 1300. Pour une carte donnée à 1241 si on revient là 1241 en boost en vrai 1354 cette carte est tout bonnement je sais pas comment dire j'ai jamais vu ça c est, c est alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça chez Gainward ça, ça, ça, ça me sidère mais je trouve ça je, franchement monstrueux quoi avec un léger overclock hein. 1430, 2000 sur la, sur la mémoire, enfin, bon, parce que les valeurs sont doublées ici, je ne sais pas trop pourquoi. Azus, quand ils vendent, ils quadruplent en fait les valeurs de GPUZ. Mais voilà, donc euh, donc, on passe de 1753 à 2000, euh, sans aucun problème. Enfin, euh, bon là, c'est un petit test pour vous montrer, euh, j'ai testé euh, sur Fracray 4 en ultra pendant très très très longtemps, ça ne bronche pas. Euh, J'ai balancé aussi du combustor pour voir si ça tenait, il euh, n'y a aucun souci, pas d'artefacts, rien du tout, pas de crash de pilote ou quoi que ce soit C'est euh, vraiment euh, hallucinant quoi, Parce que là c'est pareil, 1317 euh, de données par gpu -Z, alors qu'en fait quand on, même GPU-Z mesure 1430 quoi Alors ça, ça, des fois ça tombe à 1414 suivant le, les phases tout ça, c'est pas toujours 1430 mais c'est au-dessus de 1400 euh, Bon. Moi je, fais un, voilà, je, je trouve ça tout bonnement hallucinant Donc on va s'arrêter là, ça je peux le minimiser euh, En fait donc la carte, c'est euh, celle de Gainward, c'est la Phoenix euh, mais Golden Sample 9,80 Ti, donc qui est à 745 745€ sur du commerce euh, C'est une des meilleures prix, c'est peut-être pas forcément le meilleur, mais moi c'est là que je l'ai prise euh, C'était juste voilà, pour vous montrer ça, donc euh, je vais vous remontrer en bas euh, Elle est bien donnée pour 1241 en boost hein. Euh, ce n'est pas une blague, si on regarde ici, là, la... enfin, je vous montrerai en haut, en boost 1367, on est à 1350 euh, stock, qui se pète en 2-2 avec un overclock. Euh, pour la mémoire par contre, donc là c'est marqué 7200, vous divisez par 4, vous arrivez donc à 1800 si je ne dis pas de bêtises, donc euh, voilà on a 2000, euh, avec un léger overclock euh, très très facilement, il euh, n'y a aucun problème, et celle là, c'est une... Gold Edition de chez Asus qui coûte la peau des burnes alors bon déjà toutes les 980 Ti coûtent vraiment super rush sont pas forcément euh, justifiées dans 99% des cas mais si jamais l'un d'entre vous cherche euh, cherche voilà une, une 980 Ti franchement on n'allait pas vous faire chier à aller taper des, des trucs chez, chez Asus à des prix pareils euh, celle-là est tout bonnement hallucinante euh, c'est euh, pas le premier prix mais c'est franchement euh, Très bien placé même par rapport à du MSI ou autre. Le, le refroidissement, vous groderez des tests sur le net. Euh, le refroidissement est un des meilleurs apparemment. Euh, perso, euh, elle est en température max elle m'a 78 degrés. Mais c'était une pointe. Euh, elle tourne généralement plus dans les euh, 75 en charge. Un truc comme ça on va dire. Donc, euh, et sans faire de bruit. Parce que le ventilo, euh, le ventilateur en général en charge. Il doit aller taper dans les 50-60%. Voilà donc euh, pff, voilà, je suis sur le cul, franchement je m'attendais vraiment pas à un truc pareil euh, parce que bon, j'ai fait un peu, on va dire un peu à mes moyens, j'ai voulu prendre un compromis, euh, c'est sûr, j'aurais eu euros. je serais allé chercher chez Asus la plus grosse, euh, c'était pas le cas euh, Donc euh, voilà, j'ai opté pour celle-là et franchement c'est une putain de bonne surprise donc je vais m'arrêter là, parce que ça ne sert plus à rien, euh, bon je l'ai voilà, depuis euh, même pas 24 heures, donc effectivement euh, certains pourront peut-être douter de la durée de vie de, du machin, mais regardez les tests euh, à droite à gauche, tous les avis qu'il peut y avoir, euh, franchement... Euh, elle, est, elle est hallucinante, elle est hallucinante, et tout le monde s'accorde à dire, enfin tous les tests, euh, moi quand j'ai vu les articles, enfin ils disaient tous qu'en fait euh, elle était donnée pour 1241, mais qu'elle tournait au-dessus de 1300, ça oscillait un petit peu, mais que voilà, elle était toujours au-dessus de 1300 euh, Au début je me suis dit parce qu'ils ont dû avoir un exemplaire un peu particulier, euh, qui avait un, un souci ou quoi, non, en fait non Elles sont apparemment euh, toutes comme ça quoi Donc euh, voilà Je vous souhaite tout plein de bonheur, de bonnes choses et tout ça, euh, je reviendrai sûrement prochainement avec d'autres vidéos euh un peu plus intéressante pour le plus grand nombre, et je vous dis à très vite, ciao ciao